Je voudrais te parler aujourd'hui de blessures, et plus exactement de blessures rituelles. Et tu le sais, j'ai reçu des enseignements chamaniques, euh, précieux, lorsque je vivais en forêt amazonienne. J'en ai reçu avant, j'en ai reçu après. Mais euh, la, la blessure, le rituel de la blessure, est lié au rituel d'épreuve. Alors j'ai fait une autre vidéo euh, pour laquelle je te mets le lien par là et, et, et en dessous, qui explique ce que c'est que ces rituels d'initiation. Initier, c'est ouvrir quelque chose, ces rituels de passage euh, que l'on trouve chez les peuples premiers. Mais je voudrais te parler de cette notion de blessure rituelle qui existe dans tous les rituels d'initiation, à ma connaissance. Cette blessure rituelle, c'est la blessure ultime, celle dans laquelle on n'a pas d'autre choix que de lâcher, de s'abandonner, euh, parce que ça fait tellement mal qui, qui, on n'a aucune autre solution que de laisser faire. On retrouve, en tout cas, j'ai retrouvé ça euh, dans des deuils qui ont été compliqués euh, pour moi à faire. Euh, enfin, pas compliqué, c'est pas le bon mot. Je dirais plutôt dans des deuils qui ont été douloureux à faire. Et il euh, y, y a un moment où je me rappelle avoir eu tellement mal dans ma tête et dans mon cœur, que ça se répercutait ici, physiquement, au niveau de mon chakra du cœur. À ce moment-là, malgré toute ma ténacité et toute ma difficulté à lâcher quelque chose, quand je le tiens et que je le tiens dans les, entre les dents, je suis une vraie hyène, je ne lâche rien, eh bien, je n'avais pas d'autre choix que de m'abandonner à cette douleur. C'était difficile de le faire. J'ai eu du mal, beaucoup de mal. Et une fois que ça a été fait, mais j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire là-dedans, c'est probablement un des enseignements les plus précieux que j'ai jamais reçus depuis euh, maintenant 50 ans que je traîne mes guêtres dans le, euh, sur les chemins de la spiritualité. C'est cette notion de douleur extrême dans laquelle tu n'as pas d'autre choix que de laisser faire la vie. Et quand tu laisses faire la vie, là, évidemment c'est lâcher prise ultime, on est bien d'accord, mais quand tu laisses faire la vie, là, tu découvres un océan de merveille derrière, J'ai pas d'autre terme, quelque chose d'un apaisement, d'une zénitude, d'une émotion tellement profonde que tu dis que oui, ça valait le coup de passer par cette douleur et cette tristesse extrême. Alors, pour rencontrer ça, il y a plein de manières, bien entendu. C'est pas cool de traverser un deuil, qu'il s'agisse de, de traverser le deuil d'une personne chère, ou d'une situation, ou d'une relation, ou, ou autre. C'est jamais très agréable. Ça fait partie de la vie, et ça fait partie du processus, j'ai envie de dire. Donc, si ce processus, il, il permet, encore une fois, de trouver des choses, et D'aller au bout du compte, trouver plus d'apaisement, plus de sérénité dans ta vie. Le meilleur outil que je connaisse pour faire ça, c'est un, un, un objet de pouvoir, c'est celui qui est relié à l'ouest, sur la roue de médecine amérindienne. L'ouest étant euh, relié à l'automne, à l'automne de la vie, à la fin de la journée aussi. Et euh, c'est le moment où on lâche, où on mais de, on laisse partir ce qui n'a plus de raison d'être. Cet objet de pouvoir, c'est l'attrapeur de vent. Je l'appelle souvent le bâton de deuil. Et euh, il, va, il permet, en tout cas, il me permet et il a permis aux personnes euh, qui le connaissent de faire des deuils de manière plus facile et ou plus rapide. Si tu veux en savoir plus, je te dis plein de choses juste en dessous. Regarde ça vite. Il y a vraiment mm, des enseignements extrêmes à trouver dans, le, dans cette traversée qu'est le deuil. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Ciao.